Bonjour, je m'appelle Mathieu, avant j'étais kiné, et maintenant je suis doctorant en neurosciences. Bonjour, vous écoutez Déséquilibre, le podcast où ceux qui ont basculé racontent à ceux qui se posent des questions. L'intitulé de ma thèse, c'est euh, les effets d'un exergame euh, centré sur le concept d'interférence cognitivo-motrice, sur les capacités cognitives, physiques et cognitivo-motrices, ainsi que le risque de chute chez la personne âgée. En gros, là, la région, du ancienne région du Limousin, mais maintenant... Euh... Oh, J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est... La Haute-Vienne, oui, c'est la Haute-Vienne. Okay. Il y a eu des, des redécoupages du territoire, mais ils ont un problème de vieillissement de la population, comme à peu près tout le monde, mais eux, c'est encore plus marqué. Et en fait, les personnes âgées tombent assez fréquemment. Et c'est quelque chose qui est très coûteux d'un point de vue matériel et humain. Et ils cherchent des solutions à ça. Ils aimeraient que les personnes âgées tombent moins, ou tombent mais se fassent pas mal, et en tout cas puissent se relever. Donc nous, on s'intéresse au, au, au... sur la, la première... Euh, on s'intéresse à la première partie, c'est-à-dire la prévention de la chute. Et donc, euh, on s'est intéressé un petit peu à tout ça et tout, et l'une un, des causes des, des chutes des personnes âgées, c'est parce qu'elles sont incapables de faire deux choses en même temps. D'une manière très simple, ton cerveau, c'est un petit peu comme une barrette de, de RAM avec de, de la mémoire vive à louer. Et en fait, si tu commences une première tâche, qui est par exemple celle de, de marcher, tu vas utiliser 6 gigas sur 8 pour marcher. Et puis si d'un seul coup, il y a une autre tâche, cognitive, qui arrive comme par exemple ton téléphone sonne et il faut décrocher, et bien il va te falloir 3 gigas. Sauf que si c'est 3, et tu ben t'es au-delà de ta capacité de 8 gigas total. Et donc là il peut se passer plusieurs choses dont euh, l'une des plus graves qui est que tu chintes la tâche motrice. Donc la personne âgée marche et d'un seul coup son téléphone sonne ou le camion de pompier passe et puis là ben, la tâche cognitive prend le pas sur la tâche motrice et elle finit par terre. d'accord Son cerveau coupe l'activité de marche c'est très très schématique et s'il y a des scientifiques qui m'écoutent désolé mais voilà voilà où on en est ça c'est les ça c'est les grands concepts de, de recherche fondamentale qui sont derrière et nous on fait de la recherche clinique c'est à dire qu'on se base sur des concepts préexistants. on dit voilà actuellement euh, une explication possible c'est celle ci donc nous on va proposer une intervention un protocole qui va entraîner les personnes âgées à faire deux choses en même temps ça c'est notre premier postulat le deuxième postulat c'est que en général quand on fait une personne une intervention auprès des personnes âgées ça les intéresse pas tellement euh, ça les fait pas trop trop rire et donc on a des gros problèmes d'adhésion en fait. des protocoles qui sont assez longs, assez lourds, assez répétitifs, on peut comprendre ça les saoule en fait. Et, et on sait qu'un support assez utile pour les faire apprécier un programme c'est les jeux vidéo parce que c'est ludique, c'est fun en général elles aiment bien ça et donc nous on a, on a combiné ces, ces deux choses là et on est en train de mettre en place un programme d'intervention où on va étudier les effets donc sur tout ce qu'on a vu mais surtout le, là on va assister sur le risque de chute on va regarder si un jeu qu'on est en train de conceptualiser un exergame donc un jeu comme la Wii ou comme la Kinect ou ce genre de jeu où, où tu fais des mouvements un jeu vidéo avec mouvement permet de diminuer les chutes et les risques de chute chez la personne voilà ce que je fais. Voilà quel est mon sujet d'étude plus précisément. Et du coup ton quotidien c'est de lire des choses et de conceptualiser Voilà, en, en gros une, une, une thèse une thèse, c'est une recherche uh -huh. et une recherche ça se passe de la manière suivante. D'abord tu lis beaucoup de choses, tu lis ce que les autres ont fait et quelles sont les conclusions des autres. Okay. Les autres ça veut dire la, la communauté scientifique au sens très large. Donc tu vas déterminer quelles sont les recommandations, quels sont les savoirs, les avancées scientifiques sur un sujet précis. À partir de là, tu vas dégager une problématique, c'est-à-dire que tu as lu des choses et tu vois qu'il y a un manque ou une incertitude sur un sujet, ou que telle partie n'a pas été traitée. Donc tu vas choisir un point précis. Et à partir de là, et suivant tout ce que tu as lu, tu vas pouvoir conceptualiser et mettre en place un protocole de recherche pour essayer de combler ce manque et répondre à cette question précise tu mets en place ce protocole tu, tu en étudies tous les paramètres mm -hmm. donc chez qui tu vas le faire comment sur quelle durée, qu'est-ce que tu vas regarder comme effet, et ensuite bah, tu l'appliques tu regardes les résultats tu analyses les résultats et, euh, et puis bah là, tu essaies de les publier parce que comme ça, les prochaines personnes, quand ils liront euh, des choses sur le sujet tu feras partie de la manne et à partir de tes travaux, ils pourront dégager de nouvelles problématiques et monter de nouveaux protocoles etc. C'est comme ça que la science avance. Donc j'en suis au premier stade de ce grand raisonnement qui est euh, l'appropriation d'une euh, bibliographie scientifique une revue de la littérature, tu, tu lis beaucoup de choses sur un sujet et de là, tu dégages une problématique et surtout des, des, des recommandations et des façons de faire pour ton étude. Je propose un petit retour en arrière façon enfin, retour vers le futur, on est en terminale, alors comment ça se passe Tu fais tes vœux Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là Comme euh, je pense tout le monde, quand ben, quand t'as 18 ans, euh, toi tes questions, c'est euh, pas du tout euh, en tout... Si, ça peut être ta question de savoir ce que tu vas faire de ton avenir, mais tu peux pas avoir la réponse. T'as une idée de comment tu te vois et de comment tu te projetterais. Mais entre le parcours nécessaire, les, les études et ce que ça implique et la finalité, le métier... Euh... Impossible de savoir. Et donc, euh, je pense que je suis juste une, une, une représentation de, de ce non-sens qui, qui est APB et ce choix qui te cantonne, en tout cas les gens le pensent, à, et te détermine pour le restant de tes jours. En mmh. fait. Ce qui est faux, mais tu le découvres plus tard ou tu le découvres pas. Il y en a plein qui remettent pas le cadre en question, on va dire. Et donc, c'est marrant que tu commences par ça, parce que là, il y, eu, euh, y a eu cafouillage. Je voulais m'orienter vers une prépa. Ouais. Physique-chimie. Euh, mes profs m'encouragaient là-dedans et tout. Et en fait, bah, à cette période dont tu parles, c'est là que j'y viens, j'ai oublié d'envoyer mon dossier. Mais complètement oublié. J'ai toujours été assez tête en l'air et en fait, euh, j'ai loupé la date, il était trop tard, j'avais aucune chance d'être pris dans une prépa physique-chimie. Et donc, bah, je me suis drapé dans ma fierté, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, si je peux pas faire de prépa, j'arriverai très bien à faire médecine. Et voilà, voilà comment je me suis retrouvé inscrit en première année commune aux études de santé. Moi, si j'ai réussi ce concours, euh, c'est grâce à mon environnement, les camarades à la fac, ma famille qui a été d'un soutien euh, contre vents et marées, c'est évidemment ça qui a joué. Je pense que euh, quand, on, quand on choisit une fac, quand on choisit un cursus, quand on choisit une, une classe prépa, avant de penser au, au classement et, et à la notoriété et tout, il faut penser au confort de vie. Est-ce que, est-ce que, est-ce que les gens ils sont sympathiques Est-ce qu'il y a un bon état d'esprit Est-ce que c'est pas trois heures de transport de chez moi, etc. Ça, ce sont des, des points vraiment primordiaux. Ben voilà, j'ai été classé, puis j'ai eu mon concours et je suis parti en kiné. Et, euh, et à ce moment-là, euh, dans ta vie, tu sens que t'es à ta place, euh, ça se passe bien. Ça se passe impeccable. Impeccable. Ça se passe impeccable. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce que j'apprends. <rire> j'aime beaucoup comment on me l'apprend. Euh, j'aime beaucoup les personnes avec qui j'étudie. Puis je me, je me, projetais bien euh, kiné. Ok. Vraiment, euh, je me voyais bien faire ce métier euh, dans le forme, dans la forme et dans le fond. Euh, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça utile, uh -huh. hyper important, se sentir, euh, se sentir utile. Bah voilà, tu rentres le soir et tu sais que t'as apporté au moins un petit quelque chose à quelques personnes. Franchement, c'est chouette. Il y a eu euh, la lune de miel, on va dire, des études de kiné. Okay. Où tout était beau, où tout était en rose. Et puis, euh, et puis il y a la fin, il y a le diplôme. Mais entre les deux, il y a quand même trois ans. Et en fait, entre ces trois ans, bon voilà, il se passe des choses, rien de dramatique, hein, ni personnel, ni pro, mais simplement, euh, bon bah tu te rends compte que là, la réalité n'est pas tout à fait, euh, tout n'est ni tout noir ni tout blanc, tu vois. En fait, euh, il faut un petit peu mitiger ton propos. Tu t'étais peut-être un petit peu fait des films sur certains points. Euh... Sur quoi, par exemple C'est là où je me suis le plus leurré je m'en rends compte beaucoup maintenant, c'était sur le côté revenu. Ok. Il y a un, y a un mythe latent sur l'activité libérale d'une manière générale en France, qui est tout à fait vrai chez les kinés, selon, euh, selon lequel euh, c'est l'eldorado. C'est tout à fait faux. <rire> voilà, je saurais pas être plus clair. C'est complètement faux. Tu as des règles qu'il faut suivre. Si tu les suis pas, de toute façon, tu te prends des amendes. Donc, ça servait à rien de sortir des règles. Et ces règles, non, ne te permettent pas euh, ne te permettent pas d'être milliardaire. Mais bon, si tu as choisi cette voie pour ça, tu t'es trompé complètement. Ce qui n'était pas mon cas. Donc, heureusement. Mais ça, j'ai compris que, que c'était une erreur. Un autre point, c'est peut-être l'image euh, renvoyée, je sais pas si c'est le statut euh, socio-professionnel, je sais pas à quoi c'est dû. Moi, je trouvais instinctivement que être kiné, c'était quand même sacrément cool. Mmh. Je trouvais que les gens trouvaient, enfin, selon moi, les, les personnes extérieures, quand tu leur annonçais que tu étais kiné, ah bah, c'est sympa, tu vois. Sauf que, en fait, la réalité, ensuite, dans le métier, elle est différente. C'est-à-dire que... Euh, je ne sais pas, je trouve, enfin, je pense pas que les kinés, d'une manière générale, soient estimés et appréciés à leur juste valeur. Je pense qu'il y, y a parfois un mépris ou, en tout cas, il y a une méconnaissance des, des compétences et euh, du savoir des kinés qui fait que certaines personnes, notamment certains patients, euh, sont pas très respectueux euh, du parcours, des connaissances, de l'expertise du kiné, de sa parole, de l'apport possible mmh. du kiné, et donc euh, ça, ça a pas mal nuit à, à, ce, à ma représentation, à mes espoirs par rapport à ce, à ce métier. C'est sûrement idiot, parce qu'on fait pas un métier pour les autres, mais voilà, je trouvais que cette profession était magnifique et elle était mal considérée. Et ça, ça, ça m'embêtait beaucoup. Dernier point, dernier point, au bout d'un moment, euh, ça c'est très facile à comprendre, hein, au, au bout d'un moment, ça fait 5 ans que t'as passé le bac, euh, t'as donc 23 ans, 23-24 ans... T'as envie de partir de chez tes parents, t'as envie ouais. de gagner de l'argent pour pouvoir dépenser de l'argent, parce que la réalité, elle est là, de pouvoir avoir ton appartement, ton indépendance, euh, faire ce que tu veux quand tu le souhaites. Et donc, euh, il était temps d'avoir le diplôme. Mais ça, c'est tout à fait perso et en même temps d'une incroyable banalité. Tu te lèves, tu es kiné? Je suis kiné. Ouais. C'est vrai. Euh, tu te dis, euh, je vais trouver du boulot parce que je vais gagner de l'argent, parce que je vais en dépenser. Ça C'est <rire> un drôle de résumé, c'est un peu ça, mais dit dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça fait mal, mais c'est un peu ça. Euh, les choses se sont faites hyper vite, en fait. Euh, J'ai même pas eu de latence entre, euh, entre l'obtention de mon diplôme et le début d'un boulot. En fait... Euh... La, la, la kiné, comme la médecine et comme la pharmacie, et comme tout ce qui est encadré par le concours de première année, puisque tu as ce concours avec un numerus clausus, tu as euh, une régulation de l'offre et de la demande de boulot. Et donc on est, on est sur un marché du travail qui est régulé et qui est facile. C'est-à-dire qu'avant même que tu aies ton diplôme, en fait tu es démarché pour, pour bosser, il y a du taf absolument partout. On pourra parler plus tard peut-être des, des zones désertiques et des déserts médicaux et du fait que voilà, il y a des zones sur, surpeuplées en, en kiné, où il n'y en a pas, mais d'une manière générale, t'as quand même du boulot partout et en fait, moi, l'un de mes derniers euh, maître de stage, donc euh, un kiné chez qui j'ai fait euh, j'ai fait un stage euh, m'a proposé en fait de venir le remplacer pendant bon, qu'il partait en vacances. Okay. C'est souvent comme ça que les choses se font. On te propose de remplacer et si les choses se sont bien passées, tu peux rester. C'est souvent ça. Je savais déjà qu'il me fallait autre chose en même temps parce que je m'ennuie très vite et je m'ennuie de tout et donc il faut toujours que j'ai des nouvelles stimulations et donc euh, il me fallait du temps pour ça et c'était totalement incompatible avec l'activité hospitalière qui, qui est non modulable en fait on te demande vraiment d'être présent et de faire tes heures et donc euh, voilà je savais que c'était totalement incompatible et c'est pour ça que je me suis tourné vers l'activité libérale qui comme son nom l'indique est beaucoup beaucoup plus libre tu fais ton emploi du temps tu te débrouilles quoi. donc sachant ça je me suis dit que euh, que en fait j'allais poursuivre mes études parce que durant mon cursus de kiné, il y a une partie très précise qui m'a qui m'a vachement intéressé, qui s'appelait la biomécanique. Alors, d'une manière très simple, c'est de la mécanique comme on l'entend, hein, c'est des mouvements de déplacement d'objets dans l'espace par exemple, sauf qu'on l'applique au corps humain. Mmh. Voilà, donc c'est l'étude par exemple de combien est-ce qu'un tendon résiste si on lui met 10 kilos dessus, une chose très factuelle, très concrète. Et en fait, la biomécanique, ça m'a vachement intéressé. Et donc, je voulais continuer à l'étudier. Ça, c'était mon, mon, mon premier point. Et le second, c'est que je me suis dit... Voilà, le métier de kiné en tant que, en tant que tel, j'aime beaucoup. Et je sais que j'aimerais autre chose en parallèle, mais qui soit proche. Et... Moi j'ai toujours été un petit peu fasciné par les enseignants, j'ai toujours trouvé que c'était des personnes qui apportent quelque chose, enfin c'est quand même assez... c'est beau d'enseigner, c'est beau de transmettre, et donc je voulais me tourner vers l'enseignement, et en kiné la règle, en tout cas à l'époque, c'était que pour pouvoir enseigner il fallait au moins un master, parce que kiné, c'est le diplôme de kiné n'est pas un master, et donc il fallait un master en plus, et donc je me suis dit bah je vais allier les deux, et en parallèle de mon boulot, je vais faire un master en biomécanique. Je travaillais plus à temps plein en tant que kiné. Je faisais. Euh... En fait, j'ai quand même exercé. Donc tu as exercé les soirs, euh... exerçais les soirs. J'exerçais les soirs, j'exerçais le week-end. Okay. C'était euh... c'était une période assez fatigante de de ma vie. Euh, pareil en master 1, En fait, ce qui s'est passé, c'est ah il faut encore que je rembobine. J'ai tout fait d'un coup. J'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à bosser en continuant mes études et en partant de chez mes parents. Ok. Donc d'un seul coup, il fallait assurer professionnellement, euh, se débrouiller financièrement et malgré tout euh, continuer à bah, prendre un peu de temps pour étudier parce que quand même, il faut okay. apprendre les choses. Tu ouais. aimes bien faire plusieurs choses en même temps, c'est ça J'adore être surchargé. C'est maladif, je pense, mais j'adore faire beaucoup de choses en même temps. J'aime que mon esprit soit... Soit occupé tout le temps. Occupé tout le temps. Non. Ah non, pardon. Ça, c'est faux. J'aime j'aime travailler intensément. J'aime avoir beaucoup de choses à faire et les faire bien. Et en même temps, j'adore ne rien faire. C'est-à-dire que je pense que l'ennui, le, le rien, est absolument indispensable pour la construction de l'esprit et pour pouvoir réfléchir, mettre en ordre ses idées, s'apaiser, etc., etc. Mais je ne conçois pas de passer mon existence euh, sans la vivre à fond et sans me donner à fond. C'est vrai que pour moi, le, la valeur travail est fondamentale. Vraiment, il faut bosser simplement pour donner le meilleur de soi-même. C'est tout. Donc cette période-là, j'ai quand même beaucoup bossé. Elle était elle était hyper fatigante, mais bon, c'est passé quand même. Et, euh, et... et en fait, euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, encore une fois une, une personne assez, euh, assez exceptionnelle. C'est-à-dire que déjà, pendant mes études de kiné, euh, j'ai été encouragé par... Euh, par Adrien Palot d'un côté, on cite les noms, hein. donc Adrien Palot, euh, kiné, qui m'a encadré sur mon, sur mon mémoire et qui était très investi, très professionnel, très engagé vers, vers le côté recherche et donc qui m'a initié un petit peu à, à, à toutes ces problématiques et à ce goût. J'ai beaucoup aimé euh, ce côté-là, ça m'a aussi motivé à faire le master et en fait c'est là que j'ai rencontré une deuxième personne formidable, euh, Pierre Portereau, au laboratoire euh, <rire> au laboratoire de l'UPEC. Qui, euh, qui a accepté de me prendre en stage. Et euh, tu sors de ce master, tu te dis quoi euh, Tu te dis, quoi tu te dis euh, la recherche, c'est bon, euh, je retourne faire kiné ah, là, ça, là, ça a commencé à être délicat. Ok. Les, les, les réelles questions euh, ont commencé à se poser, parce que moi, je voyais que l'exercice de kiné, comme je l'avais pratiqué jusque-là, euh, m'intéressait et me faisait du bien, je dirais même, euh, notamment dans les rapports humains et dans les retours positifs que tu peux avoir assez souvent, des gens qui sont soulagés, je veux dire, c'est bête, mais ça fait ça fait vraiment du bien. Et en même temps, je savais que je ne pourrais pas exercer ce métier ou que ce métier très longtemps, parce que physiquement, c'est très fatigant. C'est très très fatigant. C'est hyper fatigant. C'est un, un métier assez dur. Deuxième point, euh, c'est psychologiquement éprouvant parce que tu, tu vois et tu entends des choses qui sont, qui sont dures, parce que les gens se livrent. Il euh, y a une relation de confiance qui se lie souvent avec le kiné, parce que c'est quelqu'un que tu vois fréquemment, que tu vois sur le long terme, et qui a un contact physique avec toi. Donc tu passes une certaine barrière avec le kiné, tu te dévoiles à lui, t'es partiellement nu, euh, il te touche et vous passez du temps ensemble, et donc il y a une relation qui se construit et les, les langues se délient et souvent tu entends parler de choses très personnelles, de cadres familiaux ou autres, qui sont pas toujours drôles, et en fait, toi t'es une éponge et tu prends tout ça et les gens sont soulagés de t'en parler, Attention, je ne nous prends pas du tout pour, pour des psychologues. Hein. Tu ne proposes pas de solution, mais simplement tu es une oreille attentive. Voire, tu as un relais d'alerte si tu vois qu'il y a un souci et tu peux réadresser ou, ou signaler ou prévenir d'autres personnes. Mais toi, quand tu rentres chez toi, les personnes sont soulagées, mais toi, as, tu as tout ça. Tu, vois, tu as cumulé toutes ces histoires et, et pour certains, la vie la vie n'est pas fun. Et voilà, il y avait beaucoup de choses qui, qui me faisaient... Me dire, tu as aussi la, quand même la maladie, parce que la kiné, c'est pas que les entorses de cheville, hein, ça, ça peut être l'accompagnement dans des pathologies vraiment graves, où tu sais que ça va pas aller mieux. Et la personne le sait aussi. On va pas vers le mieux, on va que vers le pire et on essaye juste de freiner cette descente et de faire en sorte qu'elle se passe bien et c'est lourd, c'est dur. Euh... C'est quelque chose que vous voyez ça pendant votre cursus On vous en parle, on vous dit que vous allez être confronté à ça et on essaie de vous apprendre à comment réagir ou comment le vivre On y est sensibilisé, on nous en parle. Euh, on nous parle évidemment de l'accompagnement pour le décès, de l'accompagnement dans la maladie. Euh... l'accompagnement dans le décès c'est quelque chose que vous êtes amené à faire en tant que kiné c'est pas notre métier c'est pas notre rôle euh, atten attention, hein, moi je fais ouais. très attention au, au, au champ de compétences de chacun mais simplement ça arrive et il faut au moins savoir comment réagir quelle est ta place, quel est ton discours euh... Notamment quand tu travailles en gériatrie, c'est quand même quelque chose de très fréquent. Et c'est des, des choses dures, c'est des choses lourdes. Et on a beau t'en avoir parlé, t'y avoir sensibilisé... Tant que tu l'as pas vécu... Ouais. C'est pas pareil. Alors que quand tu te le prends en pleine face... L'autre point, euh, c'est que la relation que tu construis, elle va dans les deux sens. Et toi aussi, ça pareil, on, on, on nous le rabâche, on, on nous prévient qu'il faut pas... rentrer dans le personnel avec tes patients, mais au bout d'un moment, quand c'est quelqu'un que tu côtoies depuis plusieurs mois, que tu connais, tu es affecté par euh, par ce qui lui arrive, et voilà c'est pas du tout le sujet de parler d'anecdotes euh, là-dessus mais d'une manière générale, voilà, il faut il faut comprendre que ça participe voilà c'est un beau métier, mais euh, c'est un métier de la santé, et tous les métiers de la santé il euh, y a la beauté des rapports humains et il y a aussi toute la tristesse de, de la santé et de la maladie ce qui fait qu'il y a une certaine solitude du praticien qui... Euh... alors ah, C'est marrant, j'y avais pas pensé, mais oui. Alors ça dépend. Ça dépend comment t'exerces, mais moi j'exerçais seul, intégralement seul, seul dans le... Même si j'étais dans des cabinets dans des structures de groupe, j'étais seul sur mon, avec le patient évidemment, mais même dans mes créneaux d'emploi du temps. Et donc ouais, as... tu as une certaine solitude. C'est vrai que. Euh... Ouais, tu une petite solitude du praticien qui, qui, qui, qui voit passer voilà, des corps malades des esprits euh, abîmés et bon, au bout d'un moment ça, ouais. ça travaille hein il se face au patient suivant il faut quand même euh, de façade de rester en jouet. Euh... bien sûr bien sûr parce que c'est ton rôle parce que je vais peut-être me faire taper sur les doigts mais pour moi la kiné il y a une grande part euh, il y a une grande part mécanique Hein, une approche mécanique de, du, du truc, mais moi je pense que chez beaucoup de personnes, déjà les regarder droit dans les yeux, leur, leur serrer la main et les écouter ça arrive pas si souvent et ça leur fait beaucoup de bien. Et donc, oui, c'est notre rôle d'être souriant, d'être dynamique, d'être gentil, d'être dans l'empathie, dans l'écoute. Pour moi, c'est indispensable. Essayer de dissocier les deux, c'est penser qu'on est des robots et je ne pense pas que ça fonctionne. Voilà. Peu on peut réessayer. On est un petit voilà, peu sorti. On est un petit peu, peu sorti de, de, de la question. Euh, la question, c'était. C'était. Euh, c'était pourquoi C'était. Est-ce euh, qu'à ce, qu ce moment-là, tu te dis. La lune de miel. Ouais, c'est la fin de la lune de miel et c'est à ce moment-là que okay. tu te dis. Euh, je peux pas être que qui est, parce que je pense qu euh, que ça va atteindre ses limites. Ouais, ouais, ouais. Je, je, moi, je voyais combien la, la, la pratique clinique, pour moi, elle ne pouvait pas durer. Euh... En tout cas, je ne pouvais pas faire que ça. Mmh. Mmh. Je le voyais typiquement quand, quand, quand je, je quittais le cabinet même tard après une grosse journée de travail et que j'allais en cours ou que j'allais en stage. Et bien, j'étais super content parce que je pour moi, c'était un petit peu une deuxième journée qui commençait. Où il y avait un autre moi qui allait faire un tout autre métier. Et, et j'étais vraiment ravi de ça. Donc, j'ai compris assez rapidement que, que je ne pourrais pas faire que ça très longtemps. L'autre point, c'est ce que je disais sur les enseignants. Moi, j'ai toujours été passionné par l'enseignement. Et donc, il y avait ce besoin de master. Et donc, euh, voilà, moi, je me suis inscrit en master en parallèle. Euh... Ah oui, non, on en était plus loin oui. dans le discours. Ouais, parce que là, finalement, tu as ton master, donc tu peux enseigner. J'ai mon master et je peux enseigner, mais je peux enseigner en école de kiné. Et en fait, là, je me pose un petit peu la question et je me dis, pourquoi n'irais pas plus loin C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu te cantonnerais à enseigner à des kinés Pourquoi est-ce que tu dirais... Tu pourrais pas enseigner aussi ailleurs et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça implique Pareil, euh, j'ai pris un tel plaisir en laboratoire de recherche que je me dis euh, euh, ce serait quand même bête de pas faire de la recherche. Tu vois, je me suis tellement amusé là-dedans que il faut que je reste là-dedans. Ça m'est apparu comme une évidence en fait. Et c'est là que je me suis dit, bah, et pour euh, pour pouvoir répondre à tout ça, il euh, n'y a pas d'autre issue que la thèse, en fait. Hein. Et le dernier point, c'est aussi, ça c'est un, un petit peu personnel, c'est peut-être un petit peu de l'ego, euh, même très probablement, mais j'aime bien faire les choses jusqu'au bout. Le dernier grade d'études, c'est le doctorat. Et voilà, je me suis dit, ça fait quand même un moment que t'es là-dedans, euh, là on est à, à bac, ça fait... Euh... Ça fait 7 ans que j'ai passé le bac. Mmh. Bon, moi, je suis plus à 3 ans près, tu vois. Et voilà, je me dis, je vais, je vais tenter cette aventure, ouais. Tenter la, tenter la thèse. Bon, enfin, c'était un peu complexe et j'ai vite compris que euh, mon domaine sur Paris, ça allait pas être possible. Et, et là, tu te poses la question, c'est-à-dire que, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ouais. Qu'est-ce que ça va m'apporter Quelle personne je suis si je fais ça ou si je fais pas ça Qu'est-ce que ça me change à court, moyen et long terme quelle sera, quelle sera ma vie future, en fait, tout simplement euh, Tu t'interroges, tu t'interroges sur euh, jusqu'à où je suis prêt à aller pour le faire Et puis tu interroges tes proches parce que t'es pas le seul impacté, quand même parce que là, on... Question d'après. Ah bah, on va, on va y revenir, mais après tu. Donc moi, j'avais déjà fait une croix sur ma thématique de prédilection, mais ensuite tu commences à te demander si tu vas pas changer de ville. La question de l'éloignement, ça a été, euh, ça a été assez terrible. Moi, j'ai toujours vécu à Paris et je suis, euh, je suis très très proche de ma famille. Et puis je suis assez proche aussi de ma belle famille, donc euh, toute la, la branche du côté de, de ma copine. Et donc effectivement, euh, quand tu vis en région parisienne, que tu as tous tes amis et toute ta famille en région parisienne et que d'un seul coup tu pars tout seul ailleurs c'est compliqué et alors si tu rajoutes que tu vivais avec ta copine et que d'un seul coup vous vivez plus ensemble et tu vis même plus dans la même ville c'est très compliqué ça a pesé dans la balance Ça a été clairement discuté et étudié, oui, parce que tu peux pas euh, débarquer et, et imposer tes choix quand ils sont aussi drastiques à, à la personne qui partage ta vie. Tu, tu peux absolument pas débarquer et dire à la personne qui, qui vit sous le même toit que toi, bah voilà, je pars à 300 km. Quoi. Donc tout ça, oui, on en a discuté et en fait, ce qui rentre dans, dans, dans la balance, comme tu dis, c'est certes, ça va être trois ans compliqués, mais la personne que je serai à la fin de ces trois ans sera pas du tout la même et et humainement, mais professionnellement aussi, et donc professionnellement ça fait que le métier que je vais exercer va probablement beaucoup plus me combler, et donc... Euh c'est un mal pour un bien en fait, c'est un sacrifice, c'est un petit temps dur mais, mais sur le long terme qui vaut la peine. Tu penses que le fait d'être bien dans ta vie pro, ça permet d'être bien dans ta vie personnelle Pour moi c'est une évidence absolue. Euh, on passe je, je sais plus mais euh, oui. la majorité quand même de notre temps à bosser. Euh, je suis convaincu que le travail c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, il faut travailler, il faut beaucoup travailler, il faut bien travailler, mais il faut travailler dans quelque chose qui nous, qui nous passionne et qui nous anime. Sinon, c'est pas la peine. Si on est là pour faire de la représentation, pour faire passer le temps, il vaut mieux rester chez soi et, et l'expérience euh, parle d'elle-même. C'est-à-dire que si tu si t'ennuies tu toute la journée et si t'es pas comblé professionnellement, et tu, quand tu es chez toi, tu es désagréable, tu es de mauvaise humeur. Tu t'es pas bien dans ta vie, t'es pas bien dans tes pompes et comment veux-tu être bien avec les autres dans ces cas-là Pour moi, c'est une évidence et, et c'est très très très très important. Moi, j'ai eu le temps de méditer parce que avant d'avoir une réponse positive, ça a été sacrément long. Hein. Ça va sacrément long, plusieurs mois Ça a été six mois. Six mois Moi j'ai mis six mois avant de trouver une thèse. Alors je sais pas par rapport aux autres si c'est long ou pas, je sais pas si par rapport au monde du travail c'est long ou pas. Ce que je sais c'est qu'à mon échelle c'était excessivement long parce que pendant tous ces six mois en fait tu peux t'inscrire dans, dans aucune dynamique. Tu peux t'engager sur rien et alors je vais te donner un exemple très simple. Euh, moi j'adore le sport. Et donc je voulais faire du sport. et tu peux pas t'inscrire dans un club si tu sais pas si dans trois semaines tu ne vas pas partir, tu vois. Et donc euh, bah t'es tangent. Sauf que t'es tangent pendant six mois, c'est très long, très très long. Et en fait c'est ça surtout les tableaux. Tu peux t'engager dans, dans, dans rien de concret. Euh, tu peux pas déménager, tu peux pas changer d'appart, tu peux rien faire, rien faire. Tu es bloqué dans ta situation actuelle en attente que d'autres personnes t'en débloquent. Tu vois. Et et alors vraiment être euh, être dépendant. C'est quelque chose qui, toi, c'est pas possible. Moi, j'aime avancer, ou décider que je n'avance pas, mais je dois être le chef du truc. Et, et attendre des réponses, ça a été très long. En fait, j'avais je, je, plutôt un bon dossier, mais un profil un peu atypique, euh, encore une fois, par cette double casquette kiné et master universitaire, et donc, euh, donc ça a mis du temps, sauf que, rayon de soleil... Euh, il y a une offre qui est passée, qui était à Limoges, et qui parlait d'un sujet qui n'était pas tellement le mien, mais qui potentiellement pouvait quand même m'intéresser. Et en fait, j'y suis allé, avec beaucoup d'a priori, sur Limoges. <rire> sur Limoges Sur Limoges, beaucoup d'a priori, parce que, bah déjà, se faire limoger, Ok. Eh ben, bah, tu te dis si cette expression a été inventée, c'est pas pour rien. C'était un grand pôle euh, militaire, et en fait, euh, quand quand les militaires euh, étaient punis entre guillemets, ils étaient euh, mis euh, en quarantaine à Limoges. Donc, euh, c'était vraiment tes, la mise au placard, quoi. Se faire limoger, c'était mal, bah, c'est finir ta carrière à Limoges. Donc ça, ça venait de là. Ça te met pas en confiance, tu vois. Et pareil, euh, moi, j'avais beaucoup de retours d'amis euh, médecins, donc euh, rencontrés en, en, en première année de médecine. Et eux, ils font un concours national, oui. où ils se classent et ensuite ils sont dispatchés sur tout le territoire. Et pour eux, Limoges fait partie des vraiment des choix les plus catastrophiques, tu vois. C'est vraiment... C'est le pas de bol, tu vois. D'aller à Limoges, c'est vraiment le pas de bol. Et moi, j'étais chargé de toutes ces, ces idées. Euh, bon, et en fait, euh, déjà, j'ai découvert une ville super chouette. Ça, c'est le premier truc qui m'a marqué. Je me suis... Je me suis un peu perdu pour aller aux entretiens, et, euh, et en fait j'ai découvert une ville qui était toute mignonne, vraiment vraiment sympa. Donc tu vois, tu, tu te demandes euh, si, si ça se passe pas sur l'environnement urbain c'est que ça se passe ailleurs, tu vois, donc tu restes un petit peu sur tes gardes. Et en fait, euh, bah, j'ai rencontré du coup euh, mon actuel euh, directeur et mon actuel co-directeur de thèse. Euh, on les cite pareil c'est toi qui vois. Eh ben, un grand bonjour à Stéphane Mandigou et à Naïk Perrochon, que je remercie encore parce que ça s'est hyper bien passé. Humainement, le courant passait très bien et, et en fait, je m'y suis bien senti et je m'y suis même vachement bien projeté. Je me suis dit que j'avais envie de bosser avec ces gars-là. Et j'avais envie de bosser avec cette équipe dans ce labo et qu'en et qu en fait, tout me plaisait dans cette histoire. Je pense que ça s'est ressenti parce que, euh, parce que, bon, bah au-delà du, du dossier et puis de, de, de mon profil et tout, ben, ils m'ont choisi pour ça. Et puis voilà, voilà comment j'ai eu mon poste en thèse. Et comment est-ce que tu envisages la suite La suite Alors ça, c'est compliqué. La suite à court terme, ça va être de tenir ta thèse La suite à court terme, elle est simple. J'ai un, un planning euh, précis pour les deux, voire trois prochaines années. D'accord. Mener à bien mes travaux. Voilà. Celle-là, au moins, elle est rigoureuse, elle est stricte, elle est sûre. Pour la suite, euh, j'en ai absolument aucune idée. Comme je disais, je suis parti là-dedans... Il ah, y a... Y a... Avoir oublié d'envoyer ses documents oui. en terminale. Il y a découvrir que en première année tu peux partir en kiné. Il y a poursuivre parce qu'un sujet t'a bien intéressé en master et parce que tu aimerais enseigner. Il y a se dire que bah pourquoi pas enseigner d'autres trucs et donc continuer en thèse. Tout ça c'est une suite de hasard. C pourquoi pas? C'est des, des rencontres, c'est des personnes que tu prends comme modèle, qui t'inspirent, euh, que tu as envie de suivre, d'imiter. J'en sais rien. La suite, j'en sais rien. Quel sera mon métier J'en ai aucune idée. Euh, si ça se trouve, je serai barman. Si ça se trouve, je ferai de la politique. J'en ai... Aucune idée, tout ce que je sais c'est que je continuerai, j'espère, à jamais me fermer de porte, à rester curieux et à vouloir toujours, ouais, toujours faire des, des, des nouvelles choses d'une manière générale. Moins je connais un sujet, plus il me passionne et donc je pense que par nature je suis attiré par les, les choses nouvelles et par le, le, le renouvellement. Peut-être une carrière universitaire, si ça se trouve. Si ça se trouve. J'en sais rien, ou peut-être partir dans le privé, aucune idée. Ok. On en reparle dans trois ans. Je prends rendez-vous. Et euh, si ton toi de maintenant pouvait donner un conseil à ton toi d'avant, qu'est-ce qu'il lui dirait Là, si je devais me croiser au lycée, euh, je me dirais décompresse, bosse moins, profite. Ok. C'est une certitude. Le bac euh, ne sert à rien. Les mentions au bac ne servent à rien. Euh, le bac, il, il est simplement gênant quand tu l'as pas. Sinon, il sert à rien. Donc euh, profite peut-être un peu plus, euh, fais plus la fête et encore plus fort. Parce que ça va pas durer très longtemps. Euh, non, et ne poste surtout pas cette lettre. Voilà, surtout pas. Ensuite, en médecine... Euh, t'en fais pas, ça va bien se passer. <rire> non, je, je pense que je me dirais... Euh, sacrifie pas tout pour ça. Garde une vie. Euh, C'est comme ça qu'on réussit un concours. C'est pas du tout en étant... Euh, Monomaniaque est totalement centré sur euh, sur le travail. Il faut au contraire continuer à avoir ses amis, à sortir, à faire du sport, à faire ce qu'on aime. Et si ce qu'on aime, c'est regarder des séries, bah, il faut regarder des séries. J'ai très mal appréhendé euh, le concours. Si je devais me recroiser en kiné... Je pense que j'aurais pas grand chose à me dire. C'est assez curieux, mais bon. Continue, c'est bien. Va le faire. Dépense peut-être un peu moins d'argent. Tu le regretteras. Si, de, si je devais me recroiser quand j'étais en, en recherche de thèse, c'est lâche rien. Ça va finir par venir. Hein. Insiste, continue. Envoie, envoie, envoie, envoie, envoie tes, tes dossiers. Comme je te disais, à la manière de, de Martin Eden, tu, tu envoies tes manuscrits, tu envoies tes manuscrits, tu envoies tes manuscrits. Et à un moment donné, ça passera bien. Il Y a pas de raison. Faut pas s'en faire. Dans la vie, faut pas s'en faire. Si ça passe pas et eh bah ben, ça passera autrement ou ailleurs ou dans un autre domaine ou tant pis tu te réinventes une vie et t'es en vie bon ben merci ben, merci à toi en fait ça se fait, euh, ça se fait assez naturellement faut rentrer dedans mais euh, mais c'est intéressant et puis t'as soulevé des points même moi j'y avais jamais pensé genre le fait d'avoir des boss et tout il faudrait que je leur dise merci à tous d'avoir écouté cet épisode si le résultat vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous vous faites également partager ou liker sur les réseaux sociaux. C'était Patrice pour Déséquilibre, merci et passez une bonne soirée.